Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Bercheba, car Abraham demeurait à Bercheba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant « Voici, Milka a aussi enfanté des fils à Nacor ton frère, Hutz son premier-né, Buz son frère, Kémuel père d'Aram, Kessed, Azo, Pildash, Gilaf et Bétuel. » Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les huit fils que Milka a enfanté à Nacor, frère d'Abraham, sa concubine nommée Réuma a aussi enfanté Tebac, Gaham, Tash et Maaka.